Bonjour à tous, nous sommes le 22 mars 2022, ça fait assez longtemps que je n'ai pas fait des vidéos et ça va être comme ça euh, au cours des prochains mois parce que je vais commencer à travailler au mois d'avril, encore un travail saisonnier qui n'est pas les, les piscines, c'est un nouveau travail que j'ai trouvé. Là, euh, qui va euh, s'étaler sur toute la période d'été. J'aime beaucoup euh, être actif euh, durant cette période-là. Donc, euh, je vais travailler. Donc, je vais avoir moins de temps pour faire des vidéos. Mais ce n'est pas grave parce que, dans le fond, euh, je continue quand même à avoir du temps pour poster sur mes sites boursetechnique.com et Gold Bowl Market. Et euh, de toute façon, euh, je pense qu'un temps de repos là-dessus, ben, de réajustement, là, me fait du bien parce que lorsque le beau temps arrive, moi, c'est à l'extérieur que ma vie se passe. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Durant la belle saison, on est tellement dans... La souffrance et la rigueur l'hiver <rire> ici au Québec. Là, que, dans le fond, euh, c'est un moment euh, vraiment de, de, de, de bienfait pour nous euh, les Québécois lorsque euh, le printemps arrive et tout fond et que l'été s'en vient. Donc euh, c'est ça pour ma nouvelle et là j'aimerais regarder avec vous. Eh bien, il y a plusieurs nouvelles, c'est ceux qui sont passés depuis euh, les deux, je pense, deux, il y a deux semaines que je vais faire une dernière vidéo, mais euh, des nouvelles qui sont ben, assez importantes. Ça fait une trentaine de Jour. Je pense que ça fait un mois là, maintenant que la guerre d'Ukraine euh, euh, se poursuit. Euh, on a eu ici au Québec euh le fameux budget de Lego 500 dollars en crédit d'impôt, qui n'est pas un chèque de 500 dollars C'est un chèque de 500 dollars pour ceux qui ont déjà fait, le, le, fait leur impôt, mais ceux qui n'ont pas encore fait leur imp, le, leurs impôts vont voir ce crédit d'impôt-là au sein de... de, de, de, de euh, C'est un crédit d'impôt qui va vous être donné lorsque vous allez faire votre impôt. Et il y a un autre palier qui n'est pas... ben deux paliers qui ne sont pas concernés. Il faut, faut le préciser. Il euh, y a les, euh, ceux qui font 100 000 au-dessus, ne sont pas concernés euh, par ça. Il y a beaucoup d'analyses qui s'est fait au niveau des inégalités de ça. Si un couple, euh, donc plus que 100 000, est avantageux, mais si un des conjoints... Euh, gang plus que 100 000 et l'autre euh, en bas, donc euh, un est désavantagé. En tout cas, peu importe. Là, il y a beaucoup de critiques face à la, la, la, le budget Legault et moi, je me dis, dans le fond, Legault euh, est comme euh, le diable qui se bat dans l'eau bénite. <rire> L'expression ici québécoise, dans le fond, ce qu'il voit, c'est que Duhaime prend beaucoup, beaucoup de galons avec ses, le Parti conservateur du Québec et euh, je pense qu'il y en a beaucoup, surtout les tranches d'âge en... on pourrait dire en bas de 65 ans là, mais plus, que... plus les personnes euh, par exemple à peu près d'une moyenne de 35-40 ans euh, veulent du changement à propos de ce qu'on a vécu depuis deux ans et euh, beaucoup de ces personnes-là veulent voter le Parti conservateur parce que c'est un vent de fraîcheur et aussi euh, moi ce qui me plaît beaucoup, mais vous savez très très bien, c'est la liberté euh, que Duhaime veut euh, installer au Québec, surtout la liberté de euh, par exemple, là, il est pour le le, le, le, le gaz, là, le, le, le projet GNL qu'on avait au Lac saint et Lac Saint-Jean ou euh, la CAQ qui était supposé d'être supporter de ce projet-là a, a coupé les pieds. Euh. Donc, euh, non, Duhaime veut qu'on développe le Québec et euh, veut nous donner aussi la liberté. Par définition, Duhaime, vous savez que c'est un, un libertarien et euh, donc c'est moins le gouvernement euh, que le gouvernement nous laisse faire nos affaires sans trop euh, se mêler de nos affaires et moi, ça me plaît beaucoup, beaucoup. Euh, donc, euh, je vais ajuster ça comme ça, OK. Ça me plaît beaucoup. Donc, euh, moi, je suis pour pour, euh, euh, ce parti-là qui le vent dans les voiles, le dernier sondage, un sondage public qui a été... En tout cas, c'était un sondage public. La CAQ a baissé, est rendu à 36 avec euh, François Legault et le Parti conservateur est rendu à 24 euh, Donc, la seule opposition en ce moment au Québec, c'est le Parti conservateur. Donc, euh, c'est une bonne nouvelle. On va continuer en regardant euh, certaines euh, nouvelles que j'ai placées sur mon site euh, boursetechnique.com et go bull market. Mais surtout, go bull market, euh, il faut réaliser qu'en ce moment, on est dans une période euh, où l'or et l'argent progressent. Euh, c'est sûr qu'on... On, on sent là, que la, la, la, la, le vent commence à tourner euh, tant au niveau de l'injection monétaire qui va se poursuivre. Ceux qui pensent que euh, ben Powell a dit, a dit qu'il arrêterait d'injecter euh, de l'argent dans le système en soutenant les, les hypothèques. Là, et, euh, et, et en achetant, euh, cesser d'acheter des bons du trésor, euh, c'est complètement faux. Le gouvernement américain, même, j'ai lu un article euh, assez vite, je ne l'ai pas placé sur mon site, qu'on veut continuer à injecter de l'argent. Et euh, la montée des taux d'intérêt, euh, Powell va continuer peut-être euh, deux, trois montées et lorsque là, ça va chauffer trop, euh, euh, <rire> euh, il, va, il va reculer. Et euh, dans tout ce grand plan-là, ce qui se passe, on a eu deux ans de confinement, on a eu beaucoup, beaucoup de petites entreprises ont été euh, détruites et euh, on, on continue dans cette euh, lancée-là. Euh, on voit ici, en tout cas, sur euh, le terrain des soubresauts euh, réels là, de cette euh, euh, folie euh, où on a paralysé littéralement la petite entreprise et je dois le dire, surtout ici au Québec où on était les pires confineurs et on sait que le de dernier confinement qui est arrivé n'avait euh, aucune justification et même là on commence à vraiment le réaliser et, et toute cette ce, ce, ce, ce, cette folie de confinement et euh, cette folie de vouloir tenir le peuple, là, euh, euh, est en train de se terminer et probablement qu'il va y avoir des procès après, on verra ça. Donc, euh, on va retourner à l'économie pour ne pas perdre trop de temps. Euh, ce que je vois, ben, ce que je vois, comme vous voyez vous aussi dans, dans l'économie, c'est qu'on est arrivé à la fin du système de Bretton Woods euh, après le deux ans de, de, de, de COVID, là, là, on essaie de... Et là, on a un nouveau, le B2, je pense, je ne veux même pas en parler, le nouveau Omicron, le B2. Là. Se trouve être une nouvelle version. Et là, le directeur de la santé va parler aujourd'hui. Oh, il ne remettra pas de nouvelles mesures parce que la pression est tellement forte. En Ontario, les masques, c'est fini. C'est partout, je pense, en Amérique, les masques. Le passe vaccinal, qui était une aberration, une folie, ça n'a pas fonctionné. Le aurait vraiment voulu que ça fonctionne parce que là, il veut implanter son fameux pass. Là, là aussi, il y a eu de la critique. Pass citoyen, là, qui s'en viendrait au mois de juin avec Eric Carles. Euh, là, je pense qu'ils euh, ils, n'auront pas de choix de reculer et c'est sûr qu'avec euh, euh, non il euh, n'y a, a pas question d'implanter un passe-citoyen. Ça fait partie. C'est contraire aux valeurs du parti conservateur. Donc. Euh, euh, au niveau mondial, on va aller voir, je vais changer mon écran comme ça pour aller euh, peut-être euh, reviser quelques articles que j'ai placés sur mon site rapidement. Là. Euh, bon, ça fait, comme je vous dis, ça fait assez longtemps que j'ai pas euh, fait de vidéo. Donc, euh, ben, ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que là, Biden commence à montrer des dents, là, euh, euh, fait souffrir euh, ben, son peuple et même euh, fait en sorte que on, euh, on doit presser des sanctions contre la Russie du au fait qu'ils ont réveillé l'Ukraine, mais euh, ce qui réalise pas, d'un, euh, Biden est vraiment, euh, rendu vraiment impopulaire dans son pays, et c'est la même chose pour la vice-présidente Kamala Harris, et, euh, et, et ils disent, ils prétendent qu'ils veulent euh, freiner l'inflation, euh, je vous parle de Jerome Powell, en augmentant les taux d'intérêt, mais dans le fond, tout tout ce beau monde-là travaille ensemble, euh, main dans la main autant le gouvernement que la banque euh, centrale euh, américaine. Et comme je vous dis, le, le but, l'inflation dans le fond fait vraiment leurs affaires parce que autant au Québec ici où euh, Legault a dit qu'il ne voulait pas toucher à la taxe sur l'essence, le gouvernement est vraiment content. Euh, la CAC, en tout cas c'est son scénario, est vraiment content lorsque l'inflation, le prix de l'essence, euh, parce que tout le monde se sert euh, d'essence encore aujourd'hui, même si éventuellement il y aurait, il y aurait un changement au niveau des énergies, là. prendre de l'électricité, on est loin de ça encore d'une manière assez importante au Québec et même sur la planète. Mais euh, dans le fond, lorsque le prix de l'essence augmente, en tout cas ici au Québec, le gouvernement en profite amplement en, avec la fameuse TVQ qui est imposée. Donc, si vous payez le litre d'essence, de, un dollar, euh, euh, le gouvernement perçoit... Euh, je ne me souviens pas du pourcentage, c'est pas, pas la TVQ, c'est d'autres taxes aussi. Et si le, le, le, le litre double, comme c'est arrivé dernièrement, là, on double le prix, donc le gouvernement perçoit deux fois plus de taxes. Et c'est pour ça que Gérard, là, le, le ministre, de, euh, était tout content, bien, le budget Gérard, là, on parle de ça, on n'ira pas voir ça, ça ne vaut pas la peine, mais qu'il était tout content, oh, on va avoir, on va avoir moins, euh, deux fois moins de déficit qu'on avait prévu. On n'a pas de plus de, de, de revenus, on a deux fois moins de déficit. Donc, euh, c'est pas une belle surprise, mais lui, on voyait ça comme une belle surprise. ou Ça veut dire on est dans le trou, mais la moitié de ce qu'on pensait. Euh, c'est ça qu'il veut dire, parce que le gouvernement ici au Québec, c'est euh, abominable. Comment, euh, il avait dit qu'il arrêterait... Euh, ben, qu qui était supposé de couper un peu dans la fonction publique, euh, j'ai rien compte les emplois dans la fonction publique, mais augmenter de 72 000 le nombre de fonctionnaires. Euh, on ne parle pas simplement de fonctionnaires, c'est de personnel du gouvernement du Québec. Et dans ce temps-là, les entreprises privées ont de la difficulté à recruter des employés. Donc, euh, le gouvernement du Québec est un très, très mauvais employeur. d'un, Et en plus, en plus, il contribue à, à créer cette fameuse pénurie de main-d'oeuvre pour aller chercher voler euh, du personnel dans des entreprises euh, donc euh, ça c'est un peu ça qu'on je, je veux surtout par, parler ben, il y a beaucoup de je vous invite à aller voir sur mon site là, ce que j'ai j'ai placé là euh, ça va vous aider peut-être à suivre un peu plus l'économie mais là je voudrais parler vraiment de de de, de, de monnaie de, ben, de euh, l'argent, le, le, le, non seulement l'argent papier, mais l'argent la, numérique et surtout euh, le nouveau, euh, la nouvelle euh, monnaie numérique que euh, les, les Américains un peu partout sur la planète veulent implanter. Et c'est cet article-là qui m'a vraiment, euh, euh, qui m'a interpellé beaucoup et c'est de ce que je voudrais vous parler. Euh, on sait très bien, je vous en ai parlé souvent, que le, le système monétaire en ce moment mondial euh, est là depuis les accords de Bretton Woods en 1944, donc le dollar américain, euh, est devenu roi dû au fait que les Américains étaient les plus puissants lors de la fin de cette guerre-là. Les Américains sont rentrés euh, euh, ont, ont rentré en guerre en 1942, si je me souviens bien. Euh, au commencement, c'est comme la, la première guerre mondiale où ils sont entrés en guerre à la fin de la guerre. À la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, c'est lorsque on a eu les attaques de Pearl Harbor par euh, les Japonais. Donc, lorsqu'ils ont, euh, ont entré en guerre, il ne faut pas oublier que les industries ici, euh, autant au Canada, surtout aux États-Unis, euh, roulaient à fond pour euh, euh, maintenir euh, cette guerre-là qui se passait en Europe. Donc, beaucoup, beaucoup euh, d'argent arrivait aux États-Unis. C'était la prospérité aux États-Unis. Euh, en tout cas, une guerre, il euh, n'y a rien de plus payant pour un. Pays euh, et euh, les États-Unis ont pleinement profité de cette guerre-là. Et lorsqu'ils sont rentrés en guerre, ils ont été, bon, en tout cas, se sont proclamés les vainqueurs, mais avec les Russes, donc, en tout cas, c'est un débat, à savoir qui euh, a gagné la guerre. Euh, peu, peu importe, là, c'est pas important, mais ce que je veux vous dire, les États-Unis sont sortis de cette guerre-là avec une position très, très, très euh, significative. Et c'est lors des accords de Bretton Woods, on savait que la guerre était euh, presque terminée. C'était terminé en 45, mais en 44, euh, on savait que c'était à la fin. et On est en train de redessiner le monde. Et on a imposé le fameux dollar américain euh, comme devise mondiale. Et euh, c'était vraiment une partie importante de cette mondialisation parce qu'on euh, sait très, très bien que le fait que les Américains ont encore le pouvoir de créer la monnaie comme ils le veulent sans, sans le demander à personne, donc ont un pouvoir absolu euh, sur euh, le, le monde, sur la planète, et euh, dans le fond, ce qu'ils font lorsqu'ils ont besoin de, de, de capitaux, ils créent de la monnaie à partir de rien, et en plus, ils imposent un système, euh, le, le système de pétrodollars, euh, les pays doivent se procurer des dollars américains, donc de la dette, en achetant des bons du trésor, doivent se procurer de la dette américaine, pour acheter du pétrole, parce que le pétrole se transige au niveau de... À, à, par la monnaie américaine. Ça faisait partie des accords. Et euh, là, maintenant, on est à la fin de cette, euh, cette tyrannie-là euh, du dollar américain euh, sur la planète. Et là, on a vécu euh, la, la, la, le coronavirus depuis deux ans. On est à la fin de ça. Là, maintenant, on est dans la guerre d'Ukraine, qui est une guerre quand même régionale. Oui, c'est vrai que ça pourrait contaminer un peu toute la planète parce que, dans le fond, on se trouve à avoir une guerre euh, qui est euh, une guerre d'axes importants sur la planète, euh, c'est-à-dire euh, l'axe... Euh, ben, l'OTAN, et euh, de l'autre côté, c'est le... le le, la, la, le pacte de euh, euh, Varsovie qu'on avait appelé, je pense, c'est plus des pays qui sont plus à, à l'Est, euh, ben, on parle de la Russie, mais aussi de la Chine. Là. là, il y a un bloc en ce moment qui se dessine, c'est la Chine, la Russie, non pas parce que le, ces pays-là s'aiment nécessairement, mais ils ont des intérêts communs, et les Chinois, avec le Yuan, euh, adossé à l'or, veulent vraiment euh, commencer à transiger. Euh. Et euh, le fait que cette guerre-là est arrivée, moi, je pense que c'est pas par hasard, euh, c'est vraiment calculé. Euh, on est en train de diviser la planète euh, directement à cause du fait qu'on va ben, Les russe vont commencer à accepter la, la, la, le yuan pour les transactions au niveau du dollar. Même, il y a d'autres devises qui pourraient ac être acceptées. Même, j'ai entendu que le bitcoin pourrait être accepté pour le paiement des, euh, du pétrole russe. Mais en tout cas, peu importe là, ce qui va arriver, vous voyez très, très bien la situation. C'est qu'on on est dans une situation de division complète à travers euh, cette planète-là où euh, on a deux axes, peut-être plus que deux axes. Là. On, depuis euh, 2000, euh, les attaques euh, de, des World Trade Center, euh, les Américains se sont de plus en plus euh, mêlés d'un peu toute la planète pour essayer d'imposer leur hégémonie dû au fait que le terrorisme devait être combattu par euh, les bons Américains. Mais ce qui est arrivé, tout simplement, c'est que les Américains ont continué à imprimer euh, des dollars pour s'installer un peu partout sur la planète. Et là, maintenant, on est, on est avec le fameux conflit. En Ukraine, qui, qui donne comme bien. Là. Euh, on est euh, rendu à, à vouloir imposer, euh, cette euh, recontinuer à imposer cette domination avec un président très très faible, Joe Biden. Euh, puis euh, par hasard, euh, <rire> Hunter Biden, qui est le fils de Joe Biden, avait, faisait des affaires en Ukraine. Mais ça n'a pas rapport, là, mais. Vous comprenez mon ironie, là, ça n'a pas rapport, mais il y a peut-être un peu de rapport. Faisait des affaires en Ukraine et euh, on a une guerre en... Bon. Tirez vos propres conclusions, je ne veux pas en, en embarquer là-dedans, mais on sait, tout ce on, on, on, on sait de quoi on parle. Donc euh, là, c'est pour revenir à cette fameuse devise euh, qui se trouve être... Euh, c'est BDC qui veut dire... Euh, euh, euh, bah, euh, voyons. Je, je, Banque centrale, euh, euh, Digital Currency, euh, euh, voyons donc, j'ai un blanc. Euh, euh, central Bank Digital Currency, excusez de... J'avais un petit blanc. Donc, euh, c'est pas simplement du gouvernement américain qu'on parle de ça. On en parle partout. Je vous ai posté un article dernièrement sur euh, euh, la Banque du Canada où, très sérieusement, on est en train d'étudier euh, les euh, CBDC, qui se trouvent à être euh, Central Bank Digital Currency, euh, ici au, au Canada, en Europe, les pays des G20. Et l'article parle de ça, justement. Et c'est très, très important de comprendre, vu qu'on est à la fin du fameux système. De Bretton Woods, on va tomber dans un autre système et euh, la dette va euh, se poursuivre. Pensez pas que le gouvernement américain va payer un jour ses dettes ou les autres gouvernements. Personne ne va payer euh, leurs dettes. Euh, euh, tout le monde doit à tout le monde. Personne ne va payer leurs dettes et on va, on va continuer à imprimer de la fausse monnaie à travers cette planète. Et plus que ça, on crée, on, vu qu'on est à la fin de ce système-là, on veut créer euh, une nouvelle monnaie qui serait une, nouvelle, euh, une monnaie contrôlée par les gouvernements. Et l'argent papier, tout le monde le sait, ce n'est pas un secret de polichinelle, va disparaître. Donc, euh, on va tomber avec, on va avoir euh, chaque semaine, chaque mois, Probablement chaque mois, j'ai aucune idée comment on va injecter ça aux citoyens. Chaque citoyen, comme vous le savez, vont avoir un, un dépôt euh, d'argent digital, et même euh, la Chine a essayé ça, en obligeant les personnes à dépenser euh, cette monnaie digitale qui va être déposée dans leur compte de banque, bien sûr, avec une soumission aux euh, aux demandes, aux doléances des gouvernements mondiaux. Et euh, moi, ce que je vois là-dedans, on a eu une grande discussion avec ben, mon fils, on discutait de ça, que c'est le contrôle de la tyrannie, je le comprends exactement. Regardez simplement avec la vaccination, là, on sait très, très bien, hors de tout doute, le troisième vaccin, ça fonctionne pas. Bill Gates, lui-même, qui était un des instigateurs de tout ce projet-là, a dit que les vaccinations, c'est un échec, ça vient même pas de moi, ça vient de... Mais ben, dans le fond, il aurait dû me l'a demandé. Euh, c'est en ironie que je dis ça encore. Dans le fond, je lui aurais dit... Euh, je lui disais, mais... <rire> c'est tellement ridicule. Donc, on se trouve à être dans une situation où on veut contrôler la planète, et je pense que... Euh, y a-t-il un pilote dans l'avion? Euh, ça, c'est le film... Euh, un film des années 90, je crois, euh, bien, c'est ce que je me demandais, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Parce qu'il ne faut pas penser que tout le monde, dans le fond, est tout ensemble, et tout, tout le monde est les beaux, tout le monde est les gentils, tous ceux qui font partie du World Economic Forum, qui, qui ont les mêmes idées, les, les mêmes idéologies. Oui, c'est ça qu'on veut, euh, qu veut imposer, là, une dominance mondiale. Elle existe déjà là, depuis 1944 au niveau monétaire, et là, on va aller un petit peu plus loin, mais euh, ces grands... Euh, faiseurs de monde-là, euh, dans le fond, souvent, ont des idéologies très, très différentes. Et euh, la raison pour laquelle euh, euh, on fait une guerre en ce moment, c'est que euh, on sait très, très bien que le monde, de la manière qu'il fonctionne depuis euh, 1944, euh, ne, plus, ne peut plus durer. On veut euh, rétablir des nouveaux paramètres pour construire un soi disant monde meilleur. C'est ce qu'on a essayé avec les FMI euh, et la Banque mondiale, créée en 1945, le 25 décembre 1945, si je me souviens bien. Euh, donc, euh, mais euh, ce système-là n'a pas fonctionné. On arrive à la fin de ce nouveau système-là avec une, euh, une CBDC, une, une Central Bank Digital Currency, un peu partout sur la planète. Environ 90 banques centrales sont en train d'expérimenter ou pilotent déjà des monnaies numériques euh, de la Banque centrale, là, dans un monde d'un peu plus de 190 pays, ce qui représente un contingent important, mais étant donné qu'ils incluent la Banque centrale européenne, la BCE, qui représente à elle seule 19 économies de la zone euro, le nombre réel d'économies impliquées est bien supérieur à 100 au niveau de la planète. Ils incluent toutes les économies du G20 et représentent ensemble plus de 90% du produit intérieur brut. Donc, c'est immense qui est en train de se préparer. Euh, on sait très, très bien que beaucoup de banques, même en ce moment, ont commencé à, à faire des tests là, au niveau de cette injection monétaire-là, au niveau des citoyens, tout ça. Donc, euh, euh, on est dans une redéfinition complète de notre monde. Euh, et, et moi, ce que je pense dans tout ça, euh, pour pas virer fou depuis euh, les deux dernières années, disons que j'ai été très, très, comme plusieurs d'entre vous, désabusé des gouvernements et, et ce que je, je, je, je, pour le futur, ce que je veux tout simplement, c'est que euh, comprendre l'économie de plus en plus euh, pour, justement, me positionner là-dedans. Parce que ce n'est pas vrai que les gouvernements vont gagner sur nous. Oui, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent nous vacciner 10-15 fois. Ça n'a pas fonctionné. Euh, même le troisième vaccin, on sait très, très bien qu'il y a plus de contamination au niveau de ceux qui se font vacciner que ceux qui ne se font pas vacciner. On dit que, oui, il y a moins de monde, moins d'hospitalisation. Mais la réalité, il y a beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui ont eu leurs trois doses et qui sont hospitalisées qui attrape la COVID. Donc, on est rendu dans une folie d'injections, injection euh, oui, monétaire, mais injection aussi euh, des vaccins du COVID qui n'a pas fonctionné. Et, euh, donc, pour moi, euh, cette situation a créé beaucoup de scepticisme, surtout euh, dans les tranches d'âge d'à peu près, euh, on dirait peut-être euh, 20 ans, là, où euh, les personnes commencent à à être actif sur le marché du travail, 20 ans à, à 5, 50 ans, là, beaucoup, beaucoup de... 45 ans peut-être, beaucoup de sceptiques, euh, et euh, ce qui est arrivé depuis euh, les deux dernières années a changé la mentalité de plusieurs, plusieurs personnes euh, sur la planète. Et donc, euh, lorsque cette euh, monnaie, ces monnaies digitales-là vont arriver, parce que c'est une question de temps, euh, lorsqu'on parle de cette monnaie digitale-là, c'est pour avoir un contrôle total sur... Euh ah, je vais placer ça comme ça. C'est pour avoir un contrôle total sur euh, euh, les populations. Et euh, l'argument qu'on donne souvent, si tu n'as rien caché il n'y a pas de problème. Euh, oui, c'est vrai, là, dans le fond, si tu n'as rien caché cacher. Mais euh, je pense qu'il faut comprendre le système financier. C'est surtout ça. Et lorsque je parle du système financier, je parle du fin système financier mondial. Et aussi, euh, euh, simplement euh, connaître euh, la finance au niveau personnel. Euh, tout simplement pour vous en tirer euh, dans cette situation-là. Parce que lorsque les monnaies digitales vont être imposées, euh, ça s'en vient, comme je vous dis, le salaire de base universel, euh, c'est peut-être de trouver des manières de, euh, justement, euh, euh, on dit oui, oui, oui, oui, oui, oui, mais dans la réalité, il faut être informé de ce qui va se passer pour ne pas se faire avoir parce que, dans le fond... Euh, euh, c'est ça, c'est le contrôle des populations. Mais ici, euh, Duhaime, en tout cas au Québec, là, parce que nous, on est tellement allé loin au Québec depuis deux ans que euh, Duhaime, j'ai entendu, euh, j'ai vraiment lu un peu là, de ce qu'il pense. Il est hors de question d'imposer euh, cette... Euh, ce contrôle des populations à la manière d'Éric donc ça me plaît beaucoup. Euh, je sais qu'il va y avoir beaucoup de pression mondiale. Mais comme je vous dis, les mondialistes, ce n'est pas tous la même gang. J'avais entendu Poutine parler au World Economic Forum euh, en 2021, au début de 2021. Euh, ce n'était pas présentiel, mais Poutine a critiqué Klaus Schwab dans le Forum économique de, de Davos, c'est euh, euh, celui qui est un virtuel, janvier 2021. Et euh, je vous avais, avais partagé un petit bout de ça, là, donc, il a critiqué la manière que Klaus Schwab voyait le monde et qui voulait imposer la dictature mondiale là, au niveau de, de nous mettre des puces un peu partout sur nous pour nous contrôler. Klaus Vladimir Poutine a critiqué ça en, en se moquant de ça et c'est la même chose de Xi Jinping. Et pourtant, ces deux-là font partie du forum économique mondial, autant la Russie que la Chine. Mais... Il y a des tensions entre, entre eux et c'est une bonne chose pour nous, les citoyens. Donc, euh, euh, on, on, je voudrais peut-être terminer en vous parlant de l'or et de l'argent. On, euh, euh, euh, on est quand même dans une situation qui nous permet de croire que l'or et l'argent vont poursuivre leur montée. Euh, techniquement, euh, je vous en ai parlé. Je J'essaie d'ouvrir mon logiciel, ça va ouvrir bientôt. Euh, je vous en avais parlé au niveau technique et euh, là maintenant, euh, comme ça, excusez. Là maintenant, euh, OK. De toute façon, on parle de l'or et de l'argent, et c'est toutes les matières premières. L'or et l'argent, euh, je vais grossir mon écran, puis on va terminer avec ça. L'or et l'argent euh, n'ont pas bénéficié euh, de la montée importante euh, des matières euh, premières, euh, surtout dans... On avait... Euh, la course avait commencé lorsqu'on avait cassé cette fameuse résistance-là, euh, 1360. Là, il y a eu beaucoup, beaucoup de va-et-vient. C'est l'ancien sommet là, de tous les temps. Je vais placer ça comme ça. L'ancien sommet de tous les temps, euh, qui avait été, euh, euh, qui avait été euh, en 2011, là, là, on a eu la grande, grande consolidation, une tête et épaule, et lorsqu'on a cassé ça, euh, ben, l'autre épaule, on a explosé vers la hausse, et c'est arrivé assez rapidement, de trahissant à, à un sommet de euh, 2000... 2000, euh, à peu près, euh, on va dire 2060, 50, 60, et euh, qui était un nouveau sommet de tous les temps parce qu'on avait dépassé le précédent sommet. Et là, maintenant, ici, on, on a eu une longue, longue consolidation du, euh, ben, le temps que tous les autres, euh, ben, les Standard Poor's, euh, Nasdaq, euh, et euh, tous les indices, là, progressaient euh, très, très, très euh, euh, fortement ça, c'est arrivé euh, après la fameuse crise du COVID. Là. Et là, on a eu une longue consolidation. Là, on a, on a maintenant cassé le canal. Et euh, en étant ici, moi, ce que je crois, c'est qu'on on est en train de, de, de commencer la seconde course. Euh, et euh, au niveau du silver, comme je vous dis, je répète encore la même chose, le silver est toujours un peu plus lent à progresser. Et euh, là, là, on va continuer sa course. Et euh, ce qu'on voit, c'est que les matières premières, bon, il y a le nickel euh, qui a connu un pic extraordinaire. Euh, le cuivre, le cuivre ici a connu une montée vraiment extraordinaire et, et il repart à la hausse. Euh, c'est un peu euh, sur toutes les matières premières et ça c'est vraiment dû au fait justement de... Bon, on dit cette guerre-là, moi je pense que c'est vraiment plus loin que simplement la guerre. Je pense que c'est des nouveaux paramètres euh, qui se sont... Euh, installé sur la planète euh, avec, je pense, euh, c'est que c'est politique, premièrement, là, et c'est plus que politique, c'est financier. Euh, ce qu'on a connu depuis 2000, euh, 2020, là, la fameuse crise du COVID où on a... On s'est fait museler, là, et c'est encore euh, ici, euh, au Québec, là, ça existe encore. Même si un peu euh, partout sur la planète, c'est terminé, nous, on est encore sur, sous cette dictature-là. C'est supposé de finir mi-avril, mais là, c'est selon les, les, les, les humeurs du gouvernement, parce que euh, Legault, euh, j'ai compris sa stratégie, tout simplement, il veut euh, avoir les peureux de son côté. Euh, euh, il mise tout là-dessus pour ne pas perdre la face, euh, pour lui, il va continuer et Dubé, c'est ce qu'a parlé, qui parlait de la sixième vague, là. un peu partout réveille le go, c'est terminé, là. et lui continue, à, il mise pour l'élection en octobre là, sur ça, là, sur la peur de plusieurs personnes là, qui continuent à, à croire ce gouvernement-là et la la plus belle chose qui pourrait arriver, c'est que Anne Casabonne remporte euh, la partielle. Ça donnerait un message fort au gouvernement l'euro. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est un peu euh, mon mon ben, ben, ma vision d'ensemble que je voulais vous partager, là, euh, je ne réinvente pas la roue, je vous dis tout simplement que je vais être moins présent au niveau des, des vidéos, mais euh, pour euh, l'or et l'argent cet été, on pourrait connaître quand même euh, des montées assez spectaculaires, on, pourrait, on a dépassé l'ancien sommet, on a eu de la consolidation depuis... Euh, a août 2021, là maintenant, on repart à la hausse. Et au niveau des indices, on va, comme je vous avais dit au début d'année, euh, probablement qu'on va faire euh, peut-être beaucoup, beaucoup de surplace euh, au niveau du Standard Poor's, Nasdaq, euh, tout ça. Peut-être qu'on pourrait connaître, moi je, je ne pense pas tout simplement, je vous en ai souvent parlé, ce que je, je, je, je crois, c'est que oui, on peut connaître encore de la correction, mais les banques centrales ne cesseront pas d'injecter de la monnaie. Pour, dans le système pour euh, donner un semblant de richesse euh, au niveau euh, des individus, des entreprises. Mais la réalité économique, vous savez ce que c'est, c'est que les pauvres euh, vont devenir encore plus pauvres, mais on va amener un soutien de l'État pour donner un peu de pinot, de poignée de pinot de, à la plèbe pour qu'elle se calme parce que euh, plus l'inflation va monter, plus il va y avoir... Euh, des, des pleurs et des grincements dedans et plusieurs vont euh, monter le ton je parle au niveau des, des euh, lorsqu'on enlève de la nourriture euh, aux personnes il euh, y a plusieurs pays pauvres qui vont souffrir, qui souffrent déjà et qui vont continuer à souffrir de cette inflation euh, qui est galopante et donc euh, non le scénario de la FED va continuer à et on s'ajuste dans le fond euh, je, je dis la fait, euh, c'est les banques centrales comme je vous ai montré, là, sur la planète là, on s'ajuste, on contrôle les populations et selon, on va s'ajuster à ça mais dans le fond, on sait très très bien ce qui s'en vient, ce sont les CBCD les, les Central Bank euh, que, euh, Digital Currency qui s'en viennent euh, au niveau de la planète au complet, vous l'avez vu dans ce que je vous ai partagé, et ensuite bon, avec le contrôle des populations bien, là on va probablement euh, suivent le fameux grand plan de Davos de, euh, qu'en 2030, euh, plusieurs n'auront plus rien ils vont être heureux parce qu'ils vont euh, passer à des valeurs plus, euh, plus belles, l'environnement, tout ça. Et, et Ils vont vivre dans la pauvreté, mais ce n'est pas grave. Euh, on arrangera ça en lui donnant des poignées de pinotes encore pour les calmer. Donc, on va se revoir, oui, bientôt cet été, comme je vous dis, moins fréquemment, mais on va se revoir quand même pour de nouvelles vidéos, à moins qu'il arriverait quelque chose de très, très gros, là, parce que la guerre est encore présente en Ukraine. On commence à parler des armes nucléaires, mais en tout cas, on va se tenir au courant. On se revoir bientôt pour de nouvelles vidéos.